L'ambition des COF, c'est de faire de la voiture un transport collectif. Et pour cela, on a inventé une station de covoiturage. Le passager peut être inscrit au préalable sur Internet, mais également peut directement se rendre à la station. Il faut juste un numéro de téléphone portable et il fait sa, son inscription. Euh, donc, Grâce à une borne, il fait sa demande. On lui indique un prix, un temps d'attente. S'il est d'accord avec les infos qu'on lui donne, il valide. Il y a un ticket qui sort. et L'information en fait, euh, de sa demande de covoiturage est répercutée sur des panneaux lumineux qui sont euh, en amont de la station. Tous les conducteurs ont l'information en temps réel. S'ils sont pressés, ils ne sont pas obligés de s'arrêter. S'ils vont dans la même direction, ils ont juste à lire le panneau, ils s'arrêtent, ils prennent le passager et ils font un bout de route ensemble. On le connaît, on a des, des systèmes de, de sécurité, des, on peut envoyer un, un SMS ou également euh, enclencher euh, la géolocalisation sur son téléphone. En fait, le, le projet Covote ici, c'est un consortium d'expérimentation de plusieurs collectivités territoriales et euh, d'un laboratoire public de recherche et également de la start-up euh, ECOV. Et les, les collectivités en fait financent les stations de covoiturage. Les COV en fait apportent la solution, l'exploite. Et c'est vraiment les collectivités qui ont fait ce choix euh, d'offrir un nouveau mode de transport pour leur population, en complémentarité avec les bus qui passent à certaines fréquences, mais qui ne passent pas forcément en heure, euh, en heure creuse. Donc c'est vraiment euh, utiliser l'économie du partage pour se déplacer. Ce premier projet en fait, était un projet de 20 stations de covoiturage euh, sur trois euh, sur ans, comme c'est vraiment une expérimentation. On a aujourd'hui en fait, des, des communes, des collectivités ou des départements proches qui ont un lien en, fait, en matière de flux euh, avec ce projet qui, euh, qui commencent à nous dire bah, « moi je suis intéressé sur cette solution, peut-être un peu différente, peut-être exactement la même solution ». L'idée c'est que le réseau grandisse pour répondre en fait, à, aux mêmes besoins. Fracture numérique, c'est vraiment un enjeu pour nous. Finalement, au démarrage, on a conçu le, le plus dur, c'est offrir un service accessible au plus grand nombre. Donc on arrive à offrir un service même au, au, non, au non numérique. Alors on utilise le numérique, on utilise toutes les technologies, toute l'innovation, on crée en permanence, on l'améliore en permanence. Mais l'idée c'est que l'usager en tant que tel ne voit pas cette difficulté et ne voit pas le besoin d'avoir accès au numérique. c'est vraiment notre borne qui, qui fédère aujourd'hui les, les deux types passagers et conducteurs. C'est un lieu de rencontre.